I don't know. à la batterie, Stéphane contrebasse, Mathieu qui est au clavier aujourd'hui nous a accompagnés comme ingénieur du son, Olivier nous héberge ici au Rock and Fun Factory, qui, donc est, ben il y a tout ici, il y a, il y a la musique, il y a l'art, il y a la créativité, c'est une entreprise où on fabrique des pédales de, de guitare mais customisées, donc on, on travaille vraiment sur le son et, et aussi sur l'aspect, sur le design des, des, des effets de guitare. La ballade del soldato. La de soldato est une chanson qui, qui est l'hymne, ça vient de l'hymne des, des Green Berets, un corps d'armée américain. Et c'est une chanson qui a été reprise par euh, il Quartetto Cetra en Italie euh, en 66 Et c'est une chanson d'amour à la base. Ça raconte des soldats qui partaient pour la Première Guerre mondiale et qui sont sur le quai, euh, qui vont prendre le train, qui va les les amener vers la guerre, et les filles qui, qui les, qui, auxquelles ils disent au revoir. Et donc, euh, c'est une chanson d'amour où, euh, où le soldat essaie de rassurer sa, sa compagne, et la fille qui l'attend, il dit, ne te préoccupe pas, parce que chaque jour qui va passer, c'est un jour de moi qui, qui reste pour nous revoir. Et quand je vais revenir, tu diras tout ça, tu diras tout et je te dirai, tu le sais, je te dirai, de ne me quitte jamais.